Je ne voulais pas faire de vidéo aujourd'hui. Puis il y a une question qui vient de me passer par la tête et je voudrais vous la poser. Qui croit encore à cette histoire de confinement Oui, parce que, alors, je vous explique pourquoi je vous pose cette question. Parce que ça fait 15 jours, ça fera 15 jours, demain, que je suis en confinement. Ouais, comme tout le monde, hein j'ai envie de dire, comme tout le monde, enfin, comme une grande partie. Ok, la seule fois où je suis sortie, ça a été pour aller faire ma vidéo en forêt, qui se trouve là, vous voyez derrière, là, voilà. elle se trouve là, donc, 100 euh, mètres. et à part, euh, à part euh, des oiseaux, euh, à part euh, la verdure, euh, euh, j'ai rien rencontré d'autre. Donc, euh, peu de chance d'attraper quoi que ce soit. Moins, euh, mon mari il va faire des courses et il se retrouve donc dans des supermarchés. Alors, euh, il va faire des courses, il se trouve dans un supermarché, il va faire des courses une fois par semaine, il se retrouve dans un supermarché et il va travailler, enfin il allait travailler, beaucoup moins hein, parce que quand même... Euh, deux jours par semaine, parce que confinement oblige. Voilà. Mais, moi, je suis en confinement, je me protège. Mais lui, qu'est-ce qui le protège, lui Et est-ce que c'est cette petite feuille, cette petite autorisation qui fait qu'il va être protégé du virus Est-ce que c'est cette petite autorisation qu'on lui donne pour aller travailler Parce que faut quand même bien faire compte continue à tourner le système même si euh, même s'il en a plus pour longtemps on va quand même euh, lui donner encore un peu de vie qu'est-ce qui le protège lui qu'est-ce qui euh, empêche euh, le virus de venir à la maison de contaminer ceux qui sont à la maison même s'ils sont confinés qu'est-ce qui le protège alors moi je vous pose la question c'est quoi cette histoire de confinement Même si je vois, comme un, je vois ça comme un repos nécessaire, plus que nécessaire même, pour la planète, et pour chacun d'entre nous au final, parce qu'on avait besoin, on avait besoin, urgemment, de prendre soin de nous, de prendre soin de notre, de notre bien-être, de, de nous, quoi, tout simplement. Euh, en, au sens au sens social et enfin, au sens plutôt, plutôt au sens sanitaire quelle est la quelle est la, la plus-value de ce, de ce confinement je ne sais pas parce que soit on est confiné et là, euh, on, bouge, on sort de chez soi, euh, on se fait livrer avec, euh, on se fait livrer les courses via euh, les drives et tout ça, qui sont toujours en actualité, on se fait, euh, on, voilà, on reste chez soi, on ne bouge pas, euh, voilà. Soit, euh, finalement, le confinement... Depuis 15 jours, à part euh, pour le bien de la planète, nous, c'est juste. Euh, c'est juste euh, n'importe quoi. Bah, c'est juste n'importe quoi. Personne n'a été testé, personne n'a été dépisté, personne n'a eu euh, de, de. de test. Enfin, je me répète, c'est vrai, mais. Ça me semble ahurissant. Où et comment, alors où, quand, comment prend vraiment, euh, prend vraiment acte ce confinement À quel moment exactement peut-on se dire que grâce au confinement, le virus ne sera pas euh, propagé À quel moment Étant donné que... Euh, on peut sortir que si on a ce papier, et que euh, le papier nous protège de quoi, au final Pourquoi ce papier Il nous protège de quoi Parce que si... Euh, déjà, le papier peut être lui-même porteur du virus, puisque il est touché euh, par euh, des autorités. Quand il le regarde, il est touché par les autorités. Les, les autorités ont ou pas des gants. Des gants qui sont ou pas contaminés, qui vont ou pas contaminer le papier que vous leur montrez. Et euh, bah ça s'enchaîne. Ça, ça s'enchaîne. Euh, après, vous allez en course. Admettons, vous allez en course. J'aimerais bien savoir quand vous allez en course dans les grands supermarchés, j'aimerais bien savoir à quel moment, à quel moment, on respecte le, un mètre de séparation entre tous ces gens qui font les courses en même temps. Ou, à quel moment on a ce mètre de séparation. Bon, ceux qui sont devant, il y a le caddie, d'accord. Mais ceux qui sont sur le côté, à quel moment quel moment Pas Aucun Aucun. Alors, comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, je ne veux pas, en aucun cas, en aucun cas, je ne conteste les bienfaits de ce confinement. En aucun cas, bien au contraire. Sauf que... C'est juste pour vous montrer que c'est vraiment euh, une histoire de peur qu'on veut nous infliger. On veut qu'on ait peur. Hein on veut qu'on ait peur. Et de ce fait, euh, bah, euh, comme on sait tous maintenant, euh, la peur diminue nos défenses immunitaires. Et donc quand tu une personne, juste une personne qui est obligée soit d'aller travailler soit d'aller en course, bah déjà cette personne, bah, elle, elle est en danger. Et du coup, elle met euh, les personnes qui sont, en, qui sont en confinement chez elle, en danger aussi. Si je m'en tiens à ce que disent les journaux, bien sûr, hein, c'est pas du tout mon opinion ni mon avis. Je voulais juste vous demander euh, combien de temps, combien de temps, vous allez encore croire ce qu'on vous dit à la télé Combien de temps vous allez encore croire ce qu'on vous dit dans les journaux Combien de temps vous allez encore croire à cette peur qu'on veut à tout prix que vous ayez hein, En vous annonçant le nombre de morts mais non pas ceux qui euh, qui sont en vie Bah oui Parce que il euh, y a des gens qui sont en vie hein, euh, faut pas croire Il hein, y, y a un certain nombre de personnes qui sont mortes, il y a, sorte, il y a quand même grande partie qui est en vie. Il y a beaucoup de gens qui ont attrapé ce virus, mais euh, qui n'ont rien déclaré du tout. Il y a des porteurs sains, il y a des gens qui n'auront jamais rien dans leur vie. Euh, C'est un système de peur. Ce confinement n'est fait que pour que vous ayez peur. Parce qu'à ce moment-là, hein, <rire> prenons les extrêmes, puisque... Puisque c'est tellement, tellement, tellement, tellement, tellement, tellement. On est en confi Je suis en confinement chez moi, avec mes enfants et mon mari. Mon mari va en course. Mon mari va travailler. Donc du coup, on fait chambre à part. Histoire que moi, mon confinement, ne soit pas euh, interféré par ses sorties. Hein. On fait chambre à part. Pendant 15 jours. Bah euh, Pas pendant 15 jours, hein à partir du moment où lui s'arrêtera complètement de sortir. Donc, on enfin, ne fait jamais part. Voilà. Bien. Bah, à un moment donné, il faut quand même aller manger. Faut quand même manger. Donc, soit on se fait livrer, soit on va en course. Ouais. Rebelote. Donc, toutes les semaines, on repart pour 15 jours de confinement séparés. Et tout ça, pendant... Euh, Oh, un temps indéfini. Bah oui. Parce que à chaque fois, il faut reporter de 15 jours. À chaque fois qu'on sort, on reporte de 15 jours le confinement. Dans la logique des choses. C'est comme ça que ça doit se passer. Alors, on, a pu, on, on vit dans la même maison, on n'a plus de contact ni avec son mari ni avec ses enfants. Et ça va nous mener où cette histoire Je sais pas. Alors je me pose la question je, je vous pose la question est-ce que vous croyez encore réellement est-ce que dans votre dans votre tête, dans votre cœur, est-ce que vous croyez encore vraiment, réellement que ce confinement est là juste pour le virus je vous demande ceux qui ont peur parce qu'ils ont peur d'attraper le virus. <rire> D'ailleurs, l'autre fois, j'ai rigolé parce que ça. Va... <rire> si. Enfin, euh, en, en faisant quand j'ai fait ma vidéo sur euh, la forêt hein, où j'étais, très bien. Je suis passé à la boulangerie. Ouais, je suis passé à la boulangerie chercher du pain. Bon, y a... Il n'y avait pas grand monde, hein. on était deux, trois. Alors, il y avait le boulanger qui était là en train de mettre euh, du scotch par terre pour mettre, vous savez, les 1 mètre d'écart entre, euh, entre chaque personne. Il rigolait. Il rigolait. J'ai rencontré une personne, elle m'a dit euh, « Non, mes enfants, ils restent à la maison. » de question. Ils ont une terrasse, ils en profitent. Mmh, mmh. J'ai trop peur. Alors, moi, je lui dit, mais bon, t'es venue en course, là. ouais, ouais. elle hey, est. Elle venue en course. Mmh. Alors, elle laisse les enfants à la maison, et puis elle est venue en course. Ce qui fait que elle est potentiellement, elle a potentiellement des chances d'être contaminée. Elle n'a pas besoin de toucher qui que ce soit, hein. juste toucher un article. Pas grand-chose, hein. un article, une pièce de monnaie, un billet. Et elle a potentiellement des chances d'être contaminée. Du coup, ben, elle va contaminer toute la famille qui est à la maison en confinement. Ah bon ça alors, euh, c'est pas pour euh, euh, n'y voyez absolument aucune forme, ni de jugement, ni de, ni de méchanceté, ni de comment dirais-je, de, de moquerie. Ce n'est pas le cas. C'est juste pour vous donner des exemples simples et pour vous faire comprendre que derrière ce confinement qui est utile nécessaire. Ce confinement n'est pas seulement dû au virus. Ouvrez les yeux, il n'est pas seulement dû au virus. Il y a autre chose derrière. Autre chose qui se joue pour nous, en notre faveur, pour notre bien-être. Mais, le système étant ce qu'il est, il joue sur la peur, il joue sur, sur notre mental, sur notre façon de penser, de façon à, à ce que nous, pauvres esclaves, pauvres moutons, pauvres imbéciles que nous sommes, bah on est peur. On est peur. De façon à ce que ils puissent emmener euh, euh, avec eux euh, le plus de monde possible. C'est le but. C'est le but. Puisqu'ils veulent faire disparaître euh, les trois quarts de la population. Donc euh, voilà. Ils se servaient, ils voulaient se servir de, fin de ce virus euh, comme euh, une étape. Vers leur, vers leur agenda. Sauf qu'heureusement, il y a des gens qui ouvrent les yeux et qui se disent que c'est vraiment n'importe quoi. Alors non, non, non, je ne vous dis pas de, de faire de la désobéissance et d'aller à tout va dans les rues ou de... Non, non, non, parce qu'on en a besoin et que la Terre elle-même en a besoin et qu'il va falloir un petit moment pour que tout, tout, tout se remette en marche et tout se remette en ordre. Et que tout aille bien. Ma question du début était à quel moment exactement peut-on dire que démarre le confinement À quel moment Parce qu'avec tous les va et vient dans, un, dans une maison, le confinement, avoir oh, être confiné, c'est rien. Sérieux, à quoi ça sert À quoi ça sert oui. Alors, premièrement, je vous laisse libre à vous, chacun, de, de vous poser la question, de vous dire si euh, j'ai raison ou tort, et surtout de profiter de ce cadeau qu'est le confinement, non pas pour vous protéger du virus, parce qu'au final, ça ne sert à rien, ça ne sert absolument à rien strictement à rien mais pour euh, faire une pause vous poser, réfléchir à tout ça réfléchir à ce que à la façon euh, que ça tourne autour de vous les gens euh, <rire> d'un balcon à l'autre ils ont même pas se dire bonjour hein, tellement ils ont peur d'attraper quoi que ce soit non, ils dit ah, ah, on dit plus bonjour on ne dit plus bonjour ah, des fois que. Sur 500 mètres d'écart, on sait jamais. Oh, puis bientôt, peut-être bien que le virus va passer par le téléphone, et puis par Internet, et puis euh, on n'aura même plus le droit de, de faire des vidéos, parce que vous comprenez, des fois que le virus passe par les vidéos, ça va être catastrophique. Voilà, donc je me pose la question à quel moment exactement prend effet le confinement des gens ne sait pas quand est-ce qu'il va s'arrêter non parce que on, on nous le retarde tous les 15 jours on nous le retarde de 15 jours c'est euh, hallucinant mais comme me dit euh, très bien quelqu'un que je connais tu comprends on peut pas dire aux gens euh, vous allez être resté euh, deux ou trois mois chez vous ou euh, un temps indéfini dont on ne connaît pas encore la date voilà euh, tu comprendrais bien qu'il y aurait des pétages de pont, déjà qu'il y en a, déjà que les gens deviennent complètement... Euh... Ouais, euh, alors euh, pour information, si vous habitez dans le même immeuble qu'un docteur, une infirmière, ou euh, une aide-soignante, un truc comme ça, euh, les gens ne sont pas... Euh... Ah, et, et, ils veulent bien les applaudir, hein de leur balcon. il ne faut pas qu'ils soient dans le même bâtiment qu'eux, hein, parce que non, là, là, là, là, là, c'est pas bon, là, c'est... Euh, non, non, non. Et des fois que ces gens-là amèneraient euh, le virus dans l'immeuble, vous comprenez, ça serait bête. Ouais. Ce que le virus, il a besoin de ces gens-là hein, pour euh, venir euh, chez, taper chez vous. Hein. Il suffit que vous descendiez chercher du pain. Hein. À moins que ces gens-là soient complètement confinés, complètement, complètement, complètement, complètement. Ils avaient fait des grosses provisions avant qu'ils aient l'appartement rempli de conserves, de papier toilette, d'eau, etc. qu'ils ne bougent plus, mais plus du tout. Chose qui me paraît invraisemblable quand même. Hein? Je ne sais, sais pas pour vous, mais moi, ça me paraît invraisemblable. Alors, moi, j'ai envie de dire à, à, à tous ces gens, hein qui se disent que oh là là, il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui habite, qui travaille à l'hôpital, qui habite dans le même immeuble que vous, dans la même résidence, ou autre chose comme ça, de partir. Parce que c'est ce que j'ai vu passer sur Facebook et ça, ça m'a.. Ça m'a.. Je ne sais pas. Il y a plusieurs, plusieurs sensations, plusieurs émotions qui sont montées d'un coup. Et euh, plusieurs jugements auxquels je ne me lancerai pas. Mais euh, ces gens-là, au lieu de, de dire euh, aux travailleurs, euh, aux, aux travailleurs hospitaliers, hein, tous les médecins, aides-soignantes et tout, de dégager, dégager de l'immeuble le temps du confinement, dégager le temps y a le virus, au lieu de dire ça, bah, il, il, il ferait mieux de les contacter ces gens-là, de leur dire comment, comment peut-on vous aider hein? Ça serait plus humain, je pense. Hein, ça, serait, ça serait plus sympa hein parce que euh, les gens de l'hôpital et tout, euh, bah, on leur enlevait tous les moyens de se défendre. Ouais, tous les moyens. Alors, euh, on avait des masques en France, on avait des on avait tout en France. Les respirateurs, on avait tout, on avait tout, on avait tout. D'ailleurs, la France était considérée comme l'un des pays où la santé euh, était le mieux préservée. Hein ben ouais, mais ça allait trop bien. Donc du coup, euh, ben, on a tout fermé, on a tout mis sous scellé, on a tout clôturé. et euh, On a tout envoyé à d'autres pays. Et du coup, nous, on est obligés de commander à des pays étrangers. <rire> c'est euh, la logique française actuelle. Voilà, c'est le système. C'est comme ça. Les gens ont peur. La peur rend parfois bête, méchant. Euh, personnel, sans empathie, rien. La peur enlève tous les sentiments positifs. Tous. Tous. Alors, euh, moi je veux bien hein, le confinement. Je vous dis, ça fait euh, 15 jours que je suis sous confinement. Mais qu'à mon sens, ça ne sert à rien. Puisque, bah, on est obligé de sortir quand même. Ne serait-ce que pour aller chercher à manger ou ne serait-ce que pour aller chercher le pain. Pour se nourrir, tout simplement. Ben, on est obligé de sortir. Donc, euh, le confinement, ben, il ne sert pas à grand-chose, à mon avis. Hein, D'où ma question du début de la vidéo. Donc, si vous avez des réponses, n'hésitez pas hein, à les poser, à les mettre en dessous. Toujours bien de savoir si on partage ou pas la même opinion. Mais... Euh, je suis toujours persuadée et convaincue que malgré toutes ces fanfaronnades autour du virus, toutes ces bêtises que l'on peut entendre, voir et écouter à droite et à gauche, je pense que ce confinement, on en avait tous besoin. On en a tous besoin. Mais le vivre, non pas dans la peur, mais dans la paix vivre dans la paix. Dans la paix de, et dans l'espoir. Dans l'espoir de jours meilleurs. Dans l'espoir d'une vie meilleure. Dans l'espoir de plus d'équité. Dans l'espoir de plus d'amour. De plus de santé. De plus de paix. De plus de bonheur. Voilà. Voilà comment je vois, moi, ce confinement. Et non pas pour une protection de quelque virus que ce soit. Car il ne protège absolument de rien. Il ne protège absolument de rien. C'est juste le revers de la médaille.